Voilà, vous avez compris, j'aime pas trop les, les jeans skinny. Ah ouais, il y a des Totoro sur les Converse. Bon, je suppose que tu ne mets pas cette tenue euh, quand tu fais des visios, quand même. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo un peu spéciale aujourd'hui où je réagis à vos tenues. Il y a plusieurs jours de cela, je vous ai fait une story sur Instagram où je vous ai demandé de m'envoyer vos tenues. Donc une tenue accompagnée de, de petits mots, une petite explication. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo où je peux réagir à vos tenues. Et c'était aussi l'occasion pour moi de voir comment vous qui me suivez, vous vous habillez. Alors j'ai reçu une dizaine de tenues, donc que je vais traiter une à une. Il n'y a pas d'ordre particulier, en fait. J'ai juste pris les photos par ordre dans lesquels je les ai reçues. En fait, du coup, la première photo que je vais traiter, c'est la toute première que j'ai reçue. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et donc, bah, sans plus attendre, on commence. Alors première tenue, c'est celle de Loïc donc euh, sur Instagram bien lui en a pris qui m'a envoyé une photo donc ça se passe au ski, tenue, petite tenue de ski et il me dit parce qu'on peut avoir l'air cool même en plein air par grand froid ce qui est vrai, petite tenue qui va bien avec du bleu qui ressort super bien donc euh, bleu en fait qui s'accorde euh, bien avec le ciel donc, euh, tenue très adaptée au paysage aussi donc voilà c'est important aussi quand vous faites des tenues de, de faire attention à ce qu'il y a autour de vous et il y a moyen de faire des jolis rappels de couleurs avec le paysage tout autour petit bonnet bleu qui pète donc euh, gilet sans manches très très beau petit haut rouge donc, il y a des touches de rouge de bleu non c'est vraiment sympa et chino beige très très cool et les petites chaussures euh, adaptées pour la neige. Avec des touches de bleu, de rouge, de jaune. Donc vraiment très très très très cool. Donc voilà, une belle tenue de montagne. Et comme tu dis, elle donne un air cool, même en plein air, par grand froid. Bien joué. Donc ensuite, Arvind qui m'envoie sa tenue. Donc on le voit, il est à côté de Kevis. Kevis qui est euh, conseiller chez Ralph Lauren, mannequin, etc. Donc bien connu. Je porte ici en compagnie de Kevis un jean RRL. Très beau jean, avec un beau tombé, droit, petit bean selvage. Euh, un peu d'éteint donc euh, très cool un t-shirt de chez For Life euh, t-shirt qu'on voit pas sous un pull Uniqlo en laine d'agneau et au pied une paire de sneakers blanches de chez Hermès bah écoute euh, tenue super sympa en plus c'est un peu de carrure donc euh, je, je trouve que ça rend bien sous la maille petite coupe aussi au passage très sympa belle coupe de jean aussi un jean droit comme ça et des petites sneakers enfin des petites des gros sneakers Hermès pour le côté streetwear donc franchement euh, Très très cool, très sympa de te voir poser à côté de kevis' aussi Donc kevis voilà qui, qui en impose avec son style mais euh, à côté t'es très bien aussi Ok, troisième photo, celle de Ivan LBV Donc avec son beau costume de chez Scavini Il me dit voilà ma contribution, costume Scavini, chemise Ast cravate, gentleman clover et derby rudiz Bah franchement, costume magnifique hein c'est costume de chez Scavini, costume sur mesure. Donc euh, voilà, Ivan qui a une chaîne YouTube et euh, qui a fait une série de vidéos sur euh, son costume sur mesure. où Il nous détaille vraiment toute son expérience du début à la fin. Il a fait ça en deux épisodes, c'est super bien fait. Donc euh, voilà, costume avec euh, une épaule froncée, super beau revers, double boutonnage. Costume qui en impose et je crois que c'est un costume rayé. On voit un petit peu d'ailleurs, donc euh, des rayures fondues super belles et euh, super coupes cool, donc euh, rien à dire. Super belle cravate aussi, donc euh, Gentleman Clover, cravate très sympa. Et chemise Ast, euh, effectivement, c'est une chemise Ast, je crois, c'est euh, le col Ast. Derby Rudis, donc euh, voilà. La totale pour un rendez-vous euh, business, où, euh, voilà, où tu peux en imposer comme il faut. Euh, je crois que tu aimes bien ce donc euh, la série. Et euh, du coup, bah, je pense que tu peux les contacter pour la prochaine saison. Je vous mets la chaîne YouTube d'Ivan en description. Alors, tenue suivante, tenue de Quentin qui me dit « Partir en shooting photo en tant que photographe dans Paris avec style malgré la pluie <rire> ». Alors déjà, euh, en tant que photographe, mais du coup c'est quelqu'un qui t'a pris en photo, alors que c'est toi le photographe. Mais bon voilà, c'était juste une petite remarque. Donc niveau style, alors euh, petite boots, très sympa vu qu'il pleut, petite boots marron. Euh, ensuite une veste qui ressemble à un espèce de bomber j'ai l'impression, veste claire, très sympa aussi. Ensuite en dessous, bah, un t-shirt, peut-être une chemise vu que c'est rentré. Petit écharpe qui va bien, petit parapluie qui va bien. Il y a plein de touches de bleu, euh, sac à dos, euh, parapluie, euh, écharpe, jean. Petite ceinture marron assortie au derby aussi, très cool. Par contre, il euh, y a un truc qui va pas, je trouve c'est euh, bah, la coupe de ton jean. Enfin, bah, je... les gens savent, je suis pas trop fan des jeans skinny, des jeans moulants, très serrés comme ça. Ça aurait été mieux avec un jean un peu plus large, euh, Voilà, peut-être slim mais pas skinny. Et, euh, et voilà je trouve que ça irait mieux bon après voilà je suppose que c'est ton style tu as l'air d'être habillé assez ajusté partout si ça te permet d'être euh, entre guillemets à l'aise pour prendre des photos même si euh, voilà james skinny c'est pas ce qu'il y a de mieux euh, tu devrais essayer un pantalon large juste et tu me dis enfin euh, large plus droit et tu me dis ce que t'en penses même pour prendre des photos mais sinon euh, voilà tenue très sympa pour aller prendre des photos et tant que t'arrives à faire des belles photos avec euh, c'est que la tenue est bien ok tenue de Augustin donc du coup il s'est pris en selfie dans un miroir chemise aste chambrée, très belle Veste militaire F2 armée française, très très très sympa ceinture atelier particulier, cuir lisse, chino bonne gueule et cru desert boots père et fils marron ah bah tiens père et fils euh, il me parle de son fils juste avant fais pas gaffe au décor derrière c'est la chambre de mon fils effectivement il y a une peluche <rire> mais ouais franchement tenu très sympa avec euh, des belles marques donc euh, Combo de toutes ces belles marques avec une, une tenue qui, qui tire sur de l'olive et de l'écru c'est un mélange que j'aime bien. Puis euh, le côté euh, chambray et veste olive, c'est très sympa aussi je trouve. Et euh, plus le combo euh, ceinture assortie au derby, etc. Enfin au Desert Boots, pardon je dis n'importe quoi. Et voilà, donc euh, petite euh, tenue soignée même quand on est papa, donc euh, très sympa. Ensuite... Photo de Loïc. Alors, j'ai une chemise qui appartient à ma mère, qu'elle portait dans les années 70 avec un fatigue-pente Orslo. Ah ouais, très sympa, effectivement. On reconnaît un petit peu euh, la pâte de Orslo, Donc euh, très, très cool. Il a l'air euh, super beau euh, pantalon kaki. En fait, beau fatigue-pente. Et puis la chemise, du coup, j'ai l'impression que c'est une Lévis, vu qu'il y a l'étiquette. en plus, si elle appartient à ta mère, ça doit être euh, les anciens Lévis, donc euh, super cool. Et euh, du coup, en plus, bah, c'est un peu chargé l'histoire. Mais du coup, c'est sympa. Ça veut dire que ta mère mettait... Euh, des, euh, des vêtements assez larges que tu as pu reprendre derrière et vu que t'es un mec bah voilà t'as un peu plus baraqué mais du coup elle te va super bien donc euh, super super cool belle ambiance euh, western cowboy c'est très propre les tatouages qui vont avec euh, c'est un peu un accessoire permanent les tatouages euh, ça qui est bien, c'est que ça, c'est comme si tu avais des bracelets, ou, enfin en gros ça t'habille les avant-bras, c'est comme si tu avais ouais, bah, voilà, des accessoires permanents quoi, donc euh, très très sympa. Ok, tenue suivante, ah ok, tenue de Quentin, que je reconnais bien, Quentin qui est conseiller euh, à la boutique Scavini, conseiller en prêt-à-porter mais aussi en mesure. Et euh, en fait il a un Instagram où il publie ses tenues, donc il me dit Toutes les touches Ivy, moc, chaussettes blanches, cravate club, chemise en oxford, casquette de baseball et blazer sport chic de club Effectivement c'est un peu les codes du style Ivy League, donc euh, le style des étudiants américains, euh, je sais plus quelles années exactement, c'est au 20 e siècle Mais bon là, voilà, je me dis pas de bêtises, voilà je, je mettrai sûrement les dates et euh, du coup, ils avaient un style bien particulier, et effectivement, ils avaient euh, des mocassins à pampis comme il l'a, euh, des chaussettes blanches avec, euh, un blazer euh, donc marine avec des boutons dorés, une chemise en Oxford, donc, euh, ce qu'il a aussi. Bon, là, c'est dur de voir, mais bon, voilà, je suppose que c'est en Oxford. La petite casquette de baseball, donc, euh, qu'on reconnaît bien aussi et qu'il porte souvent. C'est vrai qu'il a un style euh, assez Ivy League, et franchement, ça, ça lui va super bien, on reconnaît bien son style à Quentin. Voilà, il y a juste le jean euh, au milieu, qui voilà un jean basique, très bien, belle coupe. Forcément, quand on a des belles jambes de mannequin, ça rend super bien. Et euh, voilà, euh, la totale Ivy. Presque, euh, il manquerait plus que, que changer le jean pour un pantalon beige. Et ça ferait vraiment la totale totale euh, Ivy. Mais voilà, même comme ça, c'est super propre, super bien. Et franchement, je pense que si on le croise dans la rue comme ça, ça, ça en jette. Au moins avec la casquette, chaussettes blanches euh, et le blazer marine, forcément. Sur mesure venir en plus, je suppose. Donc euh, très très très propre. Tenue suivante, tenue de Gijon, qui me dit « J'ai essayé de faire une tenue très Ivy, porter une cravate sous un pull polo bordeaux et bleu pour la première fois, les mocs avec chaussettes blanches, une veste en flanelle et évidemment la chemise en oxford button down. J'ai mis avec un chino de pince. » Effectivement, du coup, bah, comme je disais tout à l'heure pour Quentin, euh, il manquait le chino pour la touche Ivy, la touche complète. Et du coup, bah, là, euh, pour, sa, pour sa tenue Ivy, euh, Gijon, il nous met un chino beige, donc... Euh, symbolique de la vie comme je disais, et du coup on retrouve les chemises blanches, les mocassins très propres, du coup on est sur une touche plus, plus foncée du coup euh, en haut avec du coup comme il dit euh, une veste en flanelle donc euh, c'est très sympa donc ça fait un peu écho aux mocassins aussi, euh, une chemise box button down et en plus il a mis une cravate et il a mis ça sous un pull polo Bordeaux, donc franchement super original, mais franchement ça rend super bien. Puis il y a la petite casquette et euh, le sac assorti qui vont bien ensemble et forcément le décor là il joue de fou. Limite c'est un décor euh, pour vêtements, pack shot ou même nature morte là avec les plantes, le tabouret et tout, donc euh, très très très sympa. Et même pour sortir comme ça, euh, je suis sûr que ça en jette. Ça fait, bah, comme vous le voyez, style Ivy, ça fait très style euh, étudiant, étudiant à l'ancienne et franchement c'est un style que j'aime beaucoup et que et je trouve ça très propre et la petite cravate et tout, euh, tout, est, tout est très cool. Ok, tenue suivante, ah tenue de Luc, donc Luc c'est euh, mon pote, c'est mon frérot donc euh, je connais. Il me dit « Vive le skinny ». Effectivement, en fait, euh, il a beaucoup porté de skinny et euh, je lui faisais beaucoup de remarques dessus parce que, bah, voilà, vous avez compris, j'aime pas trop les, les jeans skinny. Et euh, du coup, bah, je suis content parce qu'il se met à porter plus de large en ce moment, enfin même du beaucoup plus large que ce qu'il mettait. Enfin, en même temps, c'était très serré, mais voilà, du coup, euh, franchement, je suis super content et ça lui va super bien. Donc, euh, ceux qui disent que, voilà, qui ont peu peur de mettre du large, bah, mettez-en juste et regardez, vous verrez que ça fait rien du tout. Donc du coup, très belle veste, euh, très beau pantalon, du coup voilà, avec du volume, c'est ça qui est cool. Euh, veste, je crois que c'est une veste, euh, quand tu m'en avais parlé, ça a été ramené par sa sœur de Corée, je crois. Mais en tout cas, veste très sympa, veste Teddy. Donc t-shirt blanc aussi en fond, c'est cool, avec du volume. Et un jean euh, très droit. Euh, donc, très cool avec son volume, mais euh, j'ai l'impression qu'il est un peu cheap le jean. Donc, il y a des trucs un peu déchirés, mais bon, voilà. Bon, après, c'est le style qui veut ça, style un peu streetwear et tout. Mais euh, voilà, ça a pas l'air d'être un jean de folie en termes de toile, mais euh, voilà. Je pense que c'est très propre en termes de style, en termes de coupe. Et les baskets blanches euh, pour finir le tout. Et les petites lunettes de soleil, euh, je sais pas s'il faisait beau, mais euh, voilà. C'est un style, euh, gros style streetwear avec du volume. Franchement, je suis content que tu sois passé au, au plus large, donc euh, voilà très propre et je t'encourage à continuer sur le large, enfin sur le large, sur le non skinny. Ok, tenue suivante. Tenue de Elliot. Alors pour la petite histoire de cette tenue, je voulais quelque chose qui tranche entre une association peu commune comme le bleu électrique et le brun. J'aime bien l'effet que ça donne et vu que bon, je voulais pas non plus que la tenue fasse carnaval, j'ai décidé d'apaiser le tout avec les couleurs proches du pantalon et des chaussures. Et ouais, du coup on est sur un espèce de camailleux de marron, donc très sympa. Et le pantalon celui-là c'est celui de chez Bonne Gueule, je crois, c'est le taille Ouais, il me dit ça pour info, le pantalon est en tweed, le pull en yak plus cachemire. Ah ouais d'accord donc sacré beau pull Et pantalon en tweed taille haute de chez Bonne gueule effectivement c'est leur pantalon euh, taille haute euh, assez large Donc on reconnaît avec ses pinces et tout la petite poche euh, Les petites chaussures habillées euh, qui restent dans le camaïeu de marron donc euh, très sympa Même le téléphone est marron en fait Donc euh, voilà pourquoi pas avec la petite touche de bleu pourquoi pas Ensuite tenue de l'or donc euh, petite touche féminine euh, de la vidéo Donc euh, en fait c'est la seule euh, tenue féminine que j'ai eu donc euh, voilà remarquable et très sympa. tenue, euh, c'est une tenue, bah, une tenue pour, euh, pour chez soi en fait, une tenue pour chill. Enfin, je suppose qu'elle qu sort pas comme ça. Elle me dit pika pika en télétravail. Bon, voilà, du coup, euh, une tenue pour chez soi une tenue pour le télétravail. Donc euh, je suppose que tu es fan de Pokémon. Au niveau de la tenue, bah, euh, bah, très cool en fait, ça a l'air très confort. Ça a l'air d'être un bon pyjama. Euh, marrante, la petite capuche du coup... Euh pour avoir une tête de Pikachu euh, en tout cas, voilà ça a l'air très confort ça l'aide d'être un peu en polaire un peu, un peu comme ça ou en pilou-pilou donc euh, très sympa puis Pikachu est très cool donc euh, je suppose que tu es bien fan de Pokémon donc c'est bien aussi de s'éclater surtout si c'est chez soi euh, personne ne nous voit donc et là on peut vraiment mettre ce qu'on veut mais euh, bon je, je suppose que tu ne mets pas cette tenue euh, quand tu fais des visio quand même et voilà du coup euh, je pense que tu devais être une fan de Pokémon depuis toute petite un peu comme moi du coup et voilà. Euh, bah, d'ailleurs moi je suis de la team Carapuce en starter donc euh, voilà euh, Dites-moi vous êtes de quel team Ok, tenue suivante. Alors, on, ça a l'air d'être un monochrome de blanc cassé, de blanc, donc euh, très cool. Les petits tatouages en accessoires aussi, bracelets, montres, bagues. Ah oui, les mêmes colliers, donc il euh, y a vraiment la totale. Oh Par rapport à ton poste YouTube, du coup, il faisait beau avec un grand soleil à Lyon. Il y en a qui ont de la chance. Donc, inspiration d'un petit monochrome de blanc crème, plutôt large, avec le pente en velours lin-coton pris en size-up de BG, et la surchemise temps flanelle incroyable. Ok, donc size-up, en fait, une tenue vraiment décontracte, full volume. En plus, comme il faisait beau, du coup, je suppose, donc euh, les, les tenues claires qui, qui ressortent bien. Et en plus, voilà, une tenue qu'on pourrait même porter euh, quasiment jusqu'à l'été, je pense que comme il y a du volume, il y a quand même, euh, il y a quand même de la respirabilité. On arrive bientôt au printemps, donc euh, une belle tenue à envisager, très très sympa. Ah, ouais, attends, il y a une deuxième photo, j'ai pas vu. Ah, ouais, il y a des Totoro sur les converses. La Totoro, c'était un dessin animé de mon enfance, donc euh, tous les, les même tous les films du studio Ghibli. Super sympa. Ah, oui, ils ont été dessinés dessus. Le petit bleu, le gris, une noire haute qui chope, euh, qui chope le logo. Franchement, j'adore. Trop, trop stylé. Ok, tenue suivante, tenue de Dance. Alors, bah, déjà, on reconnaît le Pituomo. C'est un événement à Florence où il y a plein de. Euh, de passionnés de vêtements ou même d'influenceurs de vêtements, des marques qui se retrouvent là-bas et c'est un endroit un peu iconique où on peut y croiser plein de personnes assez apprêtées. Donc pour la vidéo réaction à nos tenues, il n'y avait pas vraiment de but précis. En fait, c'était à Florence, à Piti, effectivement, et je voulais juste y être bien habillé sans en faire des caisses pendant que d'autres ressemblent à des flammes en C'est vrai qu'au Piti Homo, en fait, c'est comme bah, les gens viennent bien apprêter, il y en a qui viennent. Euh avec un peu tout et n'importe quoi, il y en a qui viennent rendre pour se faire voir et Bon après c'est aussi l'occasion de, de faire des trucs de fou hein, vu que bah, c'est un peu un endroit de passionné, etc Mais là ouais du coup tu as joué la carte de la sobriété et... enfin et, euh, de la sobriété pour un petit homo et euh, c'est vraiment très cool Alors chemise lanierie en flanelle Ok très cool Pantalon flanelle S3 Scalini, effectivement donc, on le Super beau, super euh, tombé, super propre Derby Velasca Ok, petit beau velours donc euh, très beau Cardigan Kent Wang Super beau cardigan franchement. Il y avait la volonté de mettre que des pièces texturées. J'aime pas tout ce qui est lisse. Effectivement, flanelle, cardigan, velours et tout. C'est des belles textures. En plus, euh, c'est marrant parce que du coup, ça reprend un peu les codes euh, du dépareillé. C'est-à-dire qu'en style euh, sartorial, etc. Le dépareillé classique, c'est euh, une veste marine en haut et un pantalon en flanelle gris en bas. Et là, du coup, on retrouve le pantalon en flanelle gris en bas, mais avec un cardigan marine. Donc euh, ce qui fait plus décontracté. Donc euh, je suppose que c'est ce qui est cherché, hein, vu qu'il y a du veau velours et tout en bas. Donc euh, franchement très propre. Tenue suivante. Ah bah encore en hiver, avec de la neige partout. Donc euh, super stylé. Alors qu'est-ce que ça me dit Chapeau Stetson. Très stylé le chapeau. Euh, veston vintage, chemise Uniqlo. On ne pas trop. Cravate armée canadienne, pantalon HM, boot Doc Martins. Ah ouais, bah du coup comme tu croises un peu, on va pas bien, du coup je vais me focus sur plutôt la, la veste et euh, le pantalon, donc euh, veste à motif, donc euh, veste sport vraiment très stylé, du coup je suppose que c'est un truc en, en tweed ou quoi, ça m'a l'air, donc euh, très très propre, ça fait un peu euh, gentleman farmer, euh, Mec euh, style classique à la campagne donc euh, très stylé Effectivement il y a la nature tout autour donc euh, très stylé En plus c'est original un peu de ce, ce chapeau foncé avec ce pantalon foncé Je sais pas si c'est du noir ou du marine mais ça rend super bien Je suppose que bah, en vrai sans la photo si on te croit ça fait un côté très décontracté Très casual, bah un peu le côté rock des docks Mais du coup franchement c'est très propre et euh, ça fait une super tenue Et franchement la veste est super super belle J'adore le motif et j'adore les revers donc euh, très sympa Belle tenue d'hiver alors du coup, tenue de Mathieu, du coup veste 3 quarts, effectivement manteau 3 quarts, avec t-shirt oversize et casquette de chez PMP. Ok, donc style plutôt street, décontracte, t'as quand même mis un petit manteau habillé pour le côté classe, donc euh, c'est sympa. Euh, le pantalon, je sais pas ce que c'est, c'est un jean ou quoi La matière a pas l'air ouf, wall. et en plus ça fait plein de plis, mais, euh, mais pourquoi pas. Les Timberland au pied, donc euh, voilà, classique, sympa. Euh, casquette PMP et casque Mathieu que je connais d'ailleurs euh, parce qu'il euh, s'entraîne, il fait du powerlifting d'ailleurs je crois reconnaître tes affaires de sport à côté ça doit être des chaussures Nike euh, pour faire du squat donc euh, j'ai l'œil. et photo dans le miroir ah oui du coup le manteau est un peu long au niveau des manches quand tu te fais un peu manger la main mais sinon, à part ça, à part le, le tomber du pantalon qui est un peu trop ajusté je trouve un mélange de trop ajusté plus une matière peut-être pas folle avec le manteau trop long sinon en vrai le, le mélange des genres comme ça un peu, un peu habillé et très décontracté euh, franchement ça me dérange ça, c'est pas mal voilà juste la petite manche et euh, peut-être le pantalon que moi je reverrai, mais euh, cool alors désolé ça a coupé il n'y avait plus de batterie sur le téléphone mais du coup en plus on arrive à la dernière tenue qui est du coup la tenue de Théo sur cette photo je porte une chemise à rayures de chez Celio, un cardigan taupe de chez Paris Yorker un cardigan colchal de chez Paris Yorker encore D'ailleurs il a superposé les deux cardigans, c'est assez original, donc je suppose cardigan fin et cardigan plus épais. La cravate est en laine de chez Atelier Particulier, mon jean est de chez Devred, et les chaussures sont des boots de chez Bexley. Ma casquette est une gavroche Jackson and James. Ça fait un style bah, un peu euh, élégant et aussi décontracté. Il n'y a pas mal eu de tenues euh, assez, euh, qui mélangeaient les deux, élégant et décontracté, donc euh, je vois que c'est un truc qui, qui plaît bien et que vous aimez bien. Et en plus voilà, petite gavroche, franchement super originale, franchement si t'adores ça et que t'arrives à l'assumer dans ton style très propre, franchement moi j'ai jamais essayé. Sachant que j'ai commencé à faire évoluer ma garde-robe assez récemment et qu'il me manque encore beaucoup de choses. Bah, franchement pour le t'as, c'est très sympa, On peut faire beaucoup avec vraiment peu et tu le montres là. Et c'est marrant sur le jean on voit le délavage, on voit qu'il y, qu y avait pas mal de téléphone dans la poche parce que ça a délavé sur cette partie là, donc on voit bien la trace du téléphone. Non franchement, euh, petites boots euh, marron qui font écho au cardigan, euh, superposition des deux cardigans super original, petite cravate, chemise et gavroche en plus, gavroche euh, voilà qui donne un côté un peu à l'ancienne, un peu ville, euh, petit jean et tout franchement très très sympa. Et du coup voilà bah, c'était euh, la revue des tenues que vous m'avez envoyé pour euh, cette première vidéo sur euh, vos tenues où j'ai réagi à vos tenues. Il y avait des super belles tenues avec plein de caisses voilà bien osées, des super beaux motifs, des super belles associations franchement. Euh, très très cool, super intéressant pour moi de voir comment vous vous êtes habillé Donc euh, j'ai vraiment bien apprécié ce concept de vidéo et euh, du coup bah, je pense que j'en referai plusieurs euh, à l'occasion si je refais, je ferai des annonces, des posts, des stories sur Instagram, voilà n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préférée, quelle tenue vous avez aimé ou pas aimé, pourquoi, si vous êtes ou pas d'accord avec moi, comme d'habitude si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire euh, à partager et à vous abonner vous connaissez la chanson et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut